Les poumons sont des organes paires et asymétriques où siègent les échanges gazeux assurant l'hématose. Ils sont situés dans la cage thoracique et sont entourés par une serreuse, les plèvres. En plus de leur fonction principale qui est l'hématose, ils assurent aussi une fonction immunitaire, c'est la défense contre les agents pathogènes inhalés et aussi la synthèse du surfactant. Comptenu dans chacune des cavités pleurales, les poumons occupent latéralement la cavité thoracique de part et d'autre de médiastin, auxquelles elles sont reliées par les pulmonaire. Le poumon est de consistance molle et élastique de couleur rosée qui devient gris, bluâtre chez le sujet âgé dû à l'accumulation des pollutions. Son poids moyen chez l'adulte est de 700 g pour le poumon droit et 600 g pour le poumon gauche. Concernant la configuration externe, le poumon a la forme d'un trône de cône présentant trois faces, trois bords et un apex. La face latérale, dite aussi la face costale, elle est convexe et moulée sur la face interne de la paroi thoracique. La face interne au médiastinale on va essayer donc de la décrire sur cette maquette. On va enlever le cœur et on a la face médiastinale ou face interne. Et cette face, elle est plane dans le plan vertical et concave dans le plan antéro-postérieur. Elle présente à sa partie moyenne l'huile pulmonaire, qui est une dépression, où s'épanouissent les différents constituants du pédicule pulmonaire. Et il se prolonge en bas par le ligament triangulaire. La face médiale du poumon présente une série de dépressions correspondant à l'empreinte des divers constituants du médiastin. A droite... Les reliefs sont dessinés par une forte dépression près et sous hilaire. Voici le île pulmonaire, une dépression près et sous hilaire qui est provoquée par le cœur. N'oublions pas qu'on a retiré le cœur. Voilà. Donc, on le retire. On a cette forte dépression provoquée par le cœur. Il y a aussi des dépressions... Verticale, près et sous-hilaire, constituée par la veine cave supérieure, le tronc veineux brachiocéphalique, le tronc artériel brachiocéphalique et derrière l'huile pulmonaire, il y a l'empreinte de la crosse de la veine azygose. De la même façon, la face médiastinale du poumon gauche présente aussi des empreintes et les reliefs sont plus marqués. On a l'empreinte près et sous hilaire, ici, constituée par le cœur, plus précisément le ventricule gauche. Une large empreinte en crosse autour du hil laissée par l'aorte, l'aorte thoracique. Et enfin, en haut, et en arrière, on a l'empreinte, l'empreinte verticale de l'artère sous-clavière gauche. Enfin, on a la face inférieure, ou la face diaphragmatique, dite aussi base pulmonaire, qui est entièrement concave et elle est moulée sur la convexité de la copole diaphragmatique. Le poumon présente trois bords. Un bord antérieur qui sépare en avant la face costale de la face médiastinale et un bord postérieur qui sépare en arrière la face costale de la face médiastinale et un bord inférieur circonférentiel délimitant la base du poumon. Enfin, on a l'apex pulmonaire. Il fait saillie en dehors du de thorax, au-dessous de l'orifice supérieur. Parfois, il y a des tumeurs qui se développent à ce niveau. C'est les tumeurs de l'apex pulmonaire, à l'origine des, des signes particuliers, à savoir le syndrome du Poncausté-Tobias, qui est associé à un syndrome de Claude Bernard-Horner, des cervico cervicobrachiales et une opacité apicale à la radiographie thoracique. Les poumons sont divisés en lobes par des cissures interlobaires. Chaque lobe représente une unité fonctionnelle. Le poumon droit est divisé par deux cissures en trois lobes, un lobe supérieur, moyen et inférieur. On a la cissure oblique, il est oblique en bas et en avant, séparant le lobe supérieur et moyen de lobe inférieur. Et on a la cissure horizontale, séparant les lobes supérieurs et moyens. Donc, au niveau du poumon droit, on a trois lobes, un lobe supérieur, un lobe moyen qui est plus petit et lobe inférieur le plus volumineux. Et chaque lobe du poumon droit se subdivise en segments. Le lobe supérieur est subdivisé en trois segments, le lobe moyen en deux segments et le lobe inférieur en cinq segments. Le poumon gauche est divisé par la scissure oblique en deux lobes. À lobe supérieur et à lobe inférieur. Donc, au niveau du poumon gauche, on a une seule cissure. Au niveau du poumon droit, deux cissures. Le lobe supérieur du poumon gauche est homologue des deux lobes droit, supérieur et moyen. Le lobe inférieur gauche est sensiblement symétrique au lobe inférieur droit. La segmentation du poumon gauche est assez superposable à celle du poumon droit. Le lobe supérieur gauche est divisé en cinq segments. Le lobe inférieur gauche est divisé également en cinq segments. Maintenant, on va voir les rapports des deux poumons. Et on va commencer par les rapports inférieurs. Ces rapports inférieurs se font par l'intermédiaire du diaphragme. Alors, à droite, le poumon droit répond à la face supérieure deux fois. À gauche, il répond au lobe gauche deux fois. À l'estomac, qu'on a retiré. À la rate la glande surrénale gauche et au pôle supérieur du rein gauche. Les rapports internes du poumon, c'est-à-dire la face médiastinale, qui est en rapport avec les divers constituants du médiastin, qui laissent souvent une empreinte. Les rapports externes au parietaux. C'est la face costale du poumon qui est convexe et moulée sur la face interne de la paroi thoracique à laquelle est accolé le feuillet parietal de la plèvre.